Écoutez-moi les malles, ça plane, j'ai. J'espère que vous avez bien suivi où Vous allez voir le deck avec lequel je suis passé une tout simplement le meilleur deck de ma collection. Oui, dans ce jeu, on n'a pas toutes les cartes, tout simplement, donc il faut réaliser le meilleur deck qu'il nous est possible de réaliser. Alors, c'est euh, le, on va dire le l'execo meilleur deck de la méta, c'est le deuxième ou premier, ça dépend évidemment euh, des points de vue. Euh, mais il y a le euh, Loggio Thanos qui est très très fort, enfin les decks Thanos de manière générale qui sont très très forts. Moi, je n'ai pas encore Thanos. Je vais évidemment parler, euh, du, euh, vous parler du Shuri 0, mais la version, euh, la version 2, la version la plus optimisée du deck. Alors, je suis passé une finie en jouant deux decks. J'ai beaucoup joué Serra Control, un deck que je maîtrise beaucoup, qui est très fort dans la méta, je trouve, parce que c'est un deck qui vous permet, de, euh, en snapant agressivement, de prendre beaucoup de points. 4 ou 8, souvent 8 d'ailleurs, euh, tout simplement parce que vous avez vraiment ce côté explosif du 6 tour où vous allez euh, tuer toutes les cartes adverses ou les cartes importantes, et l'adversaire, souvent... Bah, a du mal à y croire, ou alors se dit « bah non, il peut faire ça, mais il a peut-être pas ça, plus ça ». Et en même temps, c'est quand même un deck qui fait beaucoup de points. Euh, alors, je vous montre très rapidement la, la version Serra Control, mais vous connaissez maintenant ma liste. Moi, j'adore faire des points. Euh, donc, il y a Angela, Bishop. L'idée, c'est vraiment de pouvoir gagner sans forcément la Serra. Il y a la Jones, évidemment, pour euh, passer à travers les chang -Chi. Donc voilà, ça, c'est une liste méga classique. Mais je trouve que ça, c'est peut-être le troisième ou quatrième meilleur deck de la méta. Mais en tout cas, voilà. Ce on va jouer dans cette vidéo, ce que je voulais vous proposer, c'est le Chou Rizero. Alors, vous pouvez mettre Kang, si vous le souhaitez, à la place de Polaris, mais je préfère clairement Polaris que Kang. Après, voilà, Kang, c'est un pool 5, donc normalement, vous êtes censé ne pas forcément l'avoir. Mais voilà, ça, c'est pour moi le deuxième. Alors, j'ai même pas envie... On peut dire Execo, parce que finalement, j'adore ce deck, et surtout, j'ai pas Thanos, mais je pense quand même que c'est quand même deuxième derrière euh, Thanos. Je pense que c'est pas le meilleur deck de la méta, pour le coup, mais c'est un deck qui est stratosphérique et pour le coup, qui m'a fait quand même gagner le, le, le tournoi. Hein. Vous avez sûrement regardé la... Enfin, pas que, mais il m'a quand même vraiment porté euh, durant le tournoi. Si vous, euh, je vous invite à regarder la vidéo sur euh, qui s'appelle euh, « Je remporte le premier tournoi euh, d'Europe sur Marvel Snap ». Bref, cette version-là, donc, maintenant, il y a Polaris, Sunspot, évidemment. Il n'y a pas Ebonimo. Ebonimo, c'est bien si vous jouez Sauron, mais sans Sauron, c'est un peu moins fort. Sauron, ça permet d'avoir une decklist euh, beaucoup plus tempo, si je peux dire, mais... Normalement, y a, euh, si vous voulez mettre Sauron, vous mettez Sauron et Bonimo et vous enlevez Armor et Polaris. Mais je trouve que Armor et Polaris, c'est vraiment des cartes beaucoup plus tricky, beaucoup plus intéressantes. Mais clairement, Bonimo-Sauron se, se met aussi. Ça rend le deck un poil plus facile à jouer. Le deck est très très compliqué. Et justement, j'avais également envie de vous proposer une vidéo. Alors, parce que c'est le deck qui m'a permis de passer à Infini. Et peut-être que vous allez pouvoir le monter et peut-être passer une infini aussi. Même si on peut passer une infini avec plein de decks, mais avec celui-là, évidemment, c'est un peu plus facile. Et puis c'est le deck, un des. peut-être le deck que je maîtrise le mieux avec le Serra Control. Et surtout, euh, bah en fait, j'ai perdu ce que j'allais dire. Ah oui, parce que justement, c'est très compliqué. Et en fait, souvent, euh, je vois avec les viewers ou les, les, les personnes sur YouTube qui me disent dans les commentaires, ah fichou. Euh... Euh, Shuri 0, c'est trop facile à jouer, euh, euh, c'est trop facile de passer une finie avec. Et après, bah, ils ont forcément euh, la carte Chouri parce qu'ils ont envie de crafter le deck. Ils démarrent avec le deck et ils se disent « Mais je comprends pas, je fais que perdre, j'arrive pas à gagner avec. » Et en fait, il y a plein de plays hyper tricky et j'espère que vous allez les voir. J'espère que cette vidéo va vous permettre de progresser avec le deck. Donc voilà, Shield, Red Skull, Aero, Taskmaster, Shuri, on connaît. Euh, Cosmo Arbor pour protéger, Les Titania pour faire les points. On part in-game avec le petit tracker. Hop euh, voilà, qui, pour, qui vous permet de voir ce qu'il reste dans le deck. Alors moi je l'utilise très très très peu. Je vais essayer de prendre le, le réflexe de l'utiliser un peu plus. Alors avec ce deck, je snap agréable. Bon, après moi c'est ma façon de faire, mais vraiment je vous invite à la faire. Et d'ailleurs, ça c'est... Je snap quand j'ai Shuri, ou alors je snap quand j'ai Sunspot Armor, ou alors je snap quand un lieu est bon. C'est-à-dire il y a Kiln, j'ai juste Sunspot, je snap. Voilà. Donc... Euh, bon, il y a pas mal de gens qui disent, bah, je comprends pas ta façon de snap, fish tu snap tout le temps T1 ou T2. Euh, genre 60-70% du temps peut-être plus et en fait j'ai conseillé bah, aux, aux gens dans, dans, par exemple je crois que c'était avant-hier sur le stream d'avant-hier peut-être un peu avant bref j'ai conseillé aux gens de faire comme moi de snapper de manière agressive euh, et j'ai eu énormément de retours euh, de très bons retours de gens qui m'ont dit ah putain merci fils de, de m'avoir euh, conseillé de faire ça maintenant j'essaye de trouver au moins un snap sur deux tour 1 c'est-à-dire tour 1 de snapper une fois sur deux et j'ai pris 20 cubes en 1 heure j'ai pris 20 cubes en 2 heures et j'arrive enfin à finalement. Euh, comment je pourrais dire J'arrive enfin à, euh, à faire que mon win rate me fasse gagner du classement. Parce que c'est ça, c'est des joueurs qui savent jouer, qui, qui maîtrisent leur deck, mais finalement, bah le, le, leur win rate n'est pas payé. Quoi, si je peux dire, ils ont 55 ou 60% de win rate, je sais pas, mais en fait, ils n'arrivent pas à gagner de cubes. Et voilà, enfin bref. Euh... Bah écoutez on va chourir C'est juste qu'on perd à gauche C'est un peu chiant de perdre à gauche En même temps Red est-ce qu'on perd à gauche C'est gros hein. On gagne à gauche si on fait aéro Là Je crois qu'on va à aéro. C'est un peu bizarre comme play mais... Ouais. Comme ça on, on a validé à gauche. On peut toujours faire crâne Genre euh, Red Skull Taskmaster. Bon le problème c'est que je... Je crois que c'est le play quand même. Red Skull ici. Bon, il peut Chang-Chi maintenant. Je ne suis pas sûr qu'il y ait Chang-Chi dans son deck. Il y a Vision. Donc Vision, il fait, que ça fait qu'il gagne à gauche. Bon, Vision, il gagne à gauche. Bon, on est quand même pas trop mal. Hein. Ouais, c'est intéressant. Euh, le fait qu'il snap, ça veut peut-être dire qu'il a un Chang-Chi. C'est un deck un peu contrôle. Angela, Scorpion, Vision... Peut-être qu'il va juste déplacer Vision à gauche et faire Chang-Chi au mid. On aurait quoi comme play On peut faire Tasmaster qui copierait Skull et Armor ici. C'est dur là. J'ai envie de tenter. Je suis vraiment pas sûr de moi. 2-8. On joue quand même beaucoup de points sans information. Après il peut avoir Kang hein. Il peut avoir Kang. Après, il peut Red Skull à droite aussi. Euh, Chang-Chi à droite. On va voir. Vamos. Ok. Vous voyez, c'est beaucoup de compréhension de méta. Beaucoup de... Bon, après, c'est le jeu hein, avec tous les decks. Hein. Mais quand vous êtes à l'aise avec votre deck... Ben c'est beaucoup plus facile en 30 secondes, parce que les tours sont très rapides, de vraiment se, se projeter sur ce que peut faire l'adversaire. Après, c'est pas une science exacte. Et ça, c'est quand même hyper intéressant dans ce jeu. Euh, il aurait clairement pu faire euh, l'inverse. Il aurait pu faire Chang'Chi à droite. En fait, en considérant qu'à droite, je devais mettre une créa de surcroît grosse, il pouvait Chang'Chi à droite. Mais j'aurais pu aussi Titania à droite. et ça, Vous voyez Il ben, y avait aussi moyen de faire juste plein de merde à droite. Ben, voilà. c'était pas évident. Alors, Titania aussi... Carte extrêmement intéressante, très tricky. Ça, par exemple, c'est un mauvais lieu. Je pense que si j'ai quand même Sunspot Armor, je snap. Je pense que si j'ai Shuri, Ch je snap. Mais c'est un très mauvais lieu pour nous. Alors après, ça prend quand même uh, she -Hulk. On peut quand même she sur uh, Château Plunder. Mais il faut la jouer à Simana, comme ça. Euh... Euh, Qu'est-ce que j'allais dire Ah oui, Titania, c'est intéressant parce que parfois, vous allez bloquer l'adversaire avec Titania. Vous, vous bloquez, vous pouvez... Euh... Ah. Donc ouais vous bloquez l'adversaire Vous pouvez également euh, Casser cérébraux Enfin voilà il y a plein de choses intéressantes avec titania à faire Ou accessoirement vous faites juste 0 titania Et ça vous fait plein de points Alors on peut passer into She Hulk Je sais pas si ça a du sens Techniquement je peux quand même armor Into She-Hulk. <rire> On n'a pas une très bonne main hein. En fait je suis pas sûr d'avoir envie de faire la shiulk Ça c'est good Ça c'est good parce que C'est beaucoup de points au mid Et en vrai je peux même faire shiulk à gauche donc là il fait la Jane, ça veut dire qu'il a quand même beaucoup beaucoup de points à droite, Faut faire attention. Ouais à droite il a beaucoup de points. Euh... On peut faire un truc du style aéro à droite. Parce qu'en vrai lui il a suivant Magneto. Il va Magneto à gauche. Magneto à gauche en vrai il perd hein, si je fais juste ça. Après, en termes de points, Tasmaster à droite plus Vibranium, c'est beaucoup, hein, c'est 19. Alors certes, il a tort, mais on fait quand même beaucoup, beaucoup. Hein. Il a 12. 12 et 6, 18, et nous on aurait 19. Si jamais il fait monstre à gauche, il peut Doctor Doom sur Doctor Doom si on fait juste Shield à gauche. Franchement, je pense que c'est ça le play. Hein. Et il y a plusieurs plays ici. On peut Shield à gauche. En fait, faut essayer de faire le play Il s'attend le moins, mais en même temps, c'est des plays qui sont tellement strong que faut quand même pas, faut pas faire un play juste surprise soit vraiment moins fort que le play euh, qu'on avait prévu. Voyez. Vous voyez, il faut trouver vous un, un espèce d'équilibre entre un play fort et quand même un play un peu surprenant. Donc on ne snap pas ici, on n'a pas Chouri, on n'a pas Sunspot. on n'a pas de lieu. Parce que si on a labo de Chouri aussi, c'est pareil. la hein. Labo de Chouri, c'est comme Chouri. Hein. Donc on snap sur la labo de Chouri. Lézard. Euh... C'est assez intéressant. Est-ce qu'on peut gagner sur euh, Ala Moi, je pense que oui. Après, il peut jouer à mais je pense qu'on peut gagner, là. On a du Polaris, on a du Lézard, on a des points. J'ai même envie de Snap. Un peu... ah, là, vous voyez, c'est un poil agressif, mais dans mes snaps, il y a de la folle d'équité. C'est-à-dire que dans mes snaps, il y a aussi le fait que l'adversaire va concede. Et le fait qu'il concede, ça me fait gagner tout de suite un point. Ça ne veut pas dire que je vais gagner la game. Moi, je Snap quand j'ai plus de 50% de chance de gagner, globalement. Lockjaw, OK. Donc là parfois le gars il va juste concede et j'ai pris un point et puis voilà ça c'est important aussi c'est des snaps agressifs qu'il faut savoir réaliser Au pire s'il gagne ici je fais Armor En hein, Mojo World Bon Mojo World c'est un peu relou Valkyrie Pour Valkyrie c'est plutôt cool En vrai Valkyrie c'est plutôt cool hein. Euh On a 8. Ouais, il faut quand même mettre un gros, une grosse créa à gauche. C'est hein. quoi Titania et... et Cosmo là Blue Marvel. Ouais ça peut être chaud quand même. Hein. Ah, monde quantique, ça... Ben remarque qu on a Red Skull Taskmaster. Ou Shiel Taskmaster. Je c'est bon. Shiulk Taskmaster, ça ferait 10, ça ferait 18 à gauche. C'est bon. Le problème, c'est que je perds sur les autres lignes, quoi. Là, on est quand même dans la mouise, hein. Là, là je pense qu'on a perdu, hein. On va voir, hein, mais... Spectrum, ouais, bon, c'est vraiment une sortie qui est trop grosse. Hein. Il a presque joué tout son deck en. Un peu tard, mon petit, un peu tard. Euh... Ouais, parce qu'à gauche, on gagne. Hein. Avec Tass Master, on prend pas monde quantique sous Tass Master. donc on est à 18. Ah non, mais il est à 20 maintenant. 1 milliard de retard, écoutez. Alors, le snap avait du sens, c'était un snap agressif. Alors, il est extrêmement agressif, celui-là, mais. Moi, ma range, c'est aggro, un peu aggro, très aggro ou pas trop agro. Mais dans tous les cas, ce sera aggro, vous voyez Mais c'est propre à chacun. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui vont être très peureux, entre guillemets, ou qui vont, on va dire ça, on va dire précautionneux. Ils vont être précautionneux avec leur cube. Et eux, au maximum, ça va être un snap T3, T4. voilà. Ou alors avec vraiment des bonnes mains. Moi, c'est ça l'idée. C'est que... j'avais pas prévu snap, le lieu était à peu près cool, c'est-à-dire que j'ai considéré que j'avais 50 plus que 50,0001% de chance de gagner parce que j'avais lézard polaris, juste cette combinaison-là avec ce lieu et le fait qu'il est queen jet, je snap. Ça, voilà, ça veut pas dire que je vais gagner. 50,001 50, c'est un con flip, mais je rajoute à ça la colle la folle d'équité qui fait que c'est intéressant. La folle d'équité donc le fait que l'adversaire va passer même si lui il est peut-être devant. Moi je connais pas sa main peut-être qu'aussi bien il est devant mais il se dit le lieu c'est bizarre, l'adversaire snap, je pars, je, je perds que un, et puis voilà. Voilà hyper intéressant avec Sunspot. Hein. Il peut pas passer en fait. Il est obligé de jouer des cartes tout le temps. Il me va. Hein. Ah non, remarque il y a ça. Il y a Citadelle à chaque fois. La, la Citadelle c'est horrible comme lieu. Mais je suis con il y a la Citadelle. Bon ça, ça reste ok mais. Cosmo. Par son nom au mid. Égalité. Faut que je joue à tous les tours. A priori c'est clairement jouable. Donc ça me va. Red Skull à gauche. Bon ça devrait être ok. Hein. Là ça devrait être 3 contre 3. D'ailleurs je peux Titania et lui donner si je veux quelque chose. On verra. Franchement il y a moyen. Hein. Je fais un espèce de play du style ou alors je fais aéro mid. Peut-être aéro mid juste. Titania hein. ici. Aero au mid. On s'en fout si on perd le mid. J'aime bien Aero mid et Titania à droite. Je pense qu'il va quand même souvent partir. Voilà, je peux avoir plein plein de plays. Et il y avait Titania aussi avec Barson, non Donc là c'est un spot où il va quand même souvent partir. La, la majorité des points que vous allez gagner avec ce deck c'est deux, Franchement. Par contre, il a une stabilité qui est incroyable. C'est-à-dire, vraiment, le win rate est très, très, très, très haut. Euh, hier, j'ai fait une grosse session. J'ai commencé euh, 90. Et je crois qu'en 6 heures de jeu, un peu moins même, en vrai, 5 heures. En 5 heures de jeu, je suis passé euh, infini. Et mon win rate, euh, Alors, je le dis comme ça, c'est de mémoire. Hein. Je j'ai pas le tracker qui calcule. En tout cas, je regarde pas les, les trucs mais de mémoire, je pense que j'avais à peu près 65% de win rate. Voilà, ah, entre 60 et 70%, ce qui est énorme, hein, c'est un des plus gros win au monde. Euh, Détruit toutes les cartes en armant. Ouais c'est cool, il a snap, on va jouer 4 ou 8. 0 okay. lézard ou polaris j'ai envie de polaris plus tard 0 lézard me paraît bien et donc euh, je peux ce que j'allais dire mais en gros euh, voilà l'avantage de ce deck c'est qu'il a un énorme win rate par contre il va très souvent prendre 2 2 4 l'avantage du, du serra control ou du ouais c'est ça du serra control c'est que le deck va prendre beaucoup de 4 parce qu'en fait, si vous snappez très tôt, je snap si j'ai Angel ou Bishop, mais c'est pas le but de cette vidéo de parler de ce deck. Mais 2 ou 4, je snap. Enfin, euh, bonne main, je snap. Donc je joue tout le temps 4. Et l'adversaire va souvent quand même rester à la fin. Lui, il va pas snapper, mais il va quand même souvent perdre 4. Écoutez, on a gagné à gauche, on a gagné à droite. On va faire juste aéro au mid. Et puis c'est tout. Hein. Vous voyez l'avantage d'avoir snap agressif ici C'est que j'ai fait sunspot. Murder world. Le gars il dit putain Murder World, let's go. Et en fait on va prendre 8 ici. Alors qu'on aurait pu sûrement 4. Enfin, la majorité des joueurs ils vont pas snap. Et. En fait, il faut avoir confiance en son niveau de jeu. Il faut avoir confiance en votre connaissance de la méta. Il faut avoir confiance en votre snap. Moi, je snap quand j'ai une bonne chance de gagner. Donc, finalement, une bonne chance, ça veut aussi dire, malgré les lieux, ça va pas trop mal se passer quand même. Là, le lieu était horrible, mais on avait Armor en backup. Vous voyez, comme je vous dis, je snap pas si j'ai que Sunspot. Si j'ai que Sunspot, il faut vraiment que les lieux soient bons. Mais lieu de merde, Sunspot Armor, je snap. Bon, on n'avait pas connaissance de ce lieu, mais quand je dis lieu de merde, c'est. Euh Okay. Euh, donc là, il snap, on va pas contre-snap. Ça sert à rien, on va pas jouer tout de suite 4 et 8 points euh, alors qu'on a que Sunspot, même si c'est intéressant, mais autant je peux snap, c'est comme un peu comme au poker, autant je peux snap agressif en disant c'est moi qui snap, vous voyez, autant je ne subis pas son snap avec un contre-snap. Bon, je sais pas si c'est très clair. Mais c'est un peu ça l'idée. C'est qu'avec la même main au poker, parfois on va folder, parfois on va agresser. Parfois on va payer avec la même main. Ça dépend de ce que fait l'adversaire. Là, c'est un peu ça l'idée. L'adversaire, il nous agresse, il montre de la force. Je ne vais pas le contre-agresser avec une main où il n'y a que sunspot. Donc, juste je subis, mais j'ai envie de rester dans ce match. Vous voyez Il mise, je paye. S'il si faisait, entre guillemets, s'il si checkait, j'avais la possibilité de miser. Bon, si vous ne jouez pas au poker, je sais pas si c'est très clair. Je excuse si c'est le cas. C'est pas le cas. Euh, ok, Cosmo. Hein. Bon, notre main, elle est un peu bidon. Mais euh... bah, Surtout qu'il y a la dimension des rêves qui est le pire lieu du monde pour nous, à part si on a chi Ah, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Ah, ça me plaît. Ça va faire des tons. Les tons sont durs à battre. Le Red Skull derrière un Cosmo. Comme ça, on prend pas de Shang-Chi. Et le Taskmaster ensuite. En général, l'adversaire a quand même souvent l'initiative. Si on a l'initiative, au pire, on peut faire aéro. Si on maîtrise deux lignes, l'avantage, c'est que la Titania, on peut la courber sur 6 On fait aéro sur une ligne, Titania qui prend une ligne avec 5 points. Une ligne on est. C'est pour ça que j'aime bien, quitte à jouer, j'aime bien jouer sur trois lignes au début. Churi c'est con, c'est que deux points. Mais ces deux points peuvent avoir euh, de l'importance quand même. Surtout quand on a héros. 1 Un point c'est mieux que zéro. Dino, dino, dino. Ah, le problème c'est que Dino avec euh, le clonage, c'est un peu la fin du monde hein, quand même. On marque je peux Red Skull ici. Me redonne un énorme Red Skull. Là, il refait un dino. Un peu chaud, quand même. C'est quoi le play Il a eu un vrai avantage sur moi, là, en termes de puissance, hein. Il a un réel. Alors après il n'a pas un autre dino. Mais il peut avoir euh, Magneto, il peut avoir la Chavez. Il peut avoir euh... Non, il n'y a pas toutes les, les stones. D'accord. Hein. Il peut pas faire le gros Thanos. Bon, en fait je ferais bien euh, limite euh, Aéro à droite mais. Aéro Titania à droite. Ça fait 7 et 5. Ouais mais on prend le moins 2. On a 2 d'avance. Ça fait 5. 5 et 3, 8. Et lui, il aurait 9. Là, on est censé partir. J'ai tellement pas envie de partir parce que j'ai un 30 à mettre quelque part. Il va à droite et qu'on va à gauche. En fait, c'est un peu 50-50. On n'est pas très loin d'un 50-50. C'est pas un vrai 50-50. Je pense qu'il a quand même un vrai avantage. C'est un, une game qui peut abandonner également. Hein. Honnêtement. On va voir. Hein, mais On a perdu des points. Donc il est resté. Mais ça. S'il va au mid. Ouais remarque non. S'il va au mid. Il gagne à gauche. Si on va à gauche. Ouais c'est franchement. En fait il est sous Queen Jet. C'est ça qui m'ennuie. C'est qu'il y a cette Queen Jet qui est relou. Par contre je pense qu'il a fait une erreur. Il aurait dû bourriner au mid. Je sais pas si ça boit un slap, Une main avec T1, T2. Ebonimo sur Vormir. Alors c'est un peu bizarre de faire Ebonimo sur Vormir. C'est même plutôt nul. Pas trop le principe. Pourquoi Ebonimo sur Vormir J'ai presque envie de Snap sur ce play. C'est un Electro, mais quand bien même. Electro, tu peux aller facilement sur les lieux où tu n'as pas accès. Après, il y, y a Ebonimo, c'est joué dans quoi à part Electro Enfin, à part les decks comme ça, big. Watcher Là, faudrait pas snap là parce que je vais détruire un lézard Mais en fait là je snap parce que je considère Que mon adversaire il est pas bon Donc là il est dans une situation Qui est meilleure que moi C'est à dire qu'il est mieux que moi in game Mais en fait je considère que, que En termes de niveau de jeu Je suis, je suis trop au dessus C'est un peu bizarre de dire ça mais je pense que je suis trop au dessus Donc euh, je la joue cette game Enfin je la snap vous voyez Là vraiment son play Il m'avait l'air totalement insensé Quoi, je pense pas que ce soit un, un, un, un bot avec un pseudo comme ça, Renart. Hein. C'est possible que ce soit un Galactus. Après Galactus on le bat non? Quoique pas avec les monsters. Je pense qu'on va Aero au mid. Hein. Nice. Ok. Euh, on peut passer. On va passer. Et on va faire Shuri Hulk à la fin. Ok. Ça, ça me va. Bien fait d'avoir passé pour le coup. Là, il est bloqué ici. Il y a juste à faire un Shuri là. Et Hulk là. Et ça, on sait jamais. ce qu'il pourrait faire parce qu'il peut quand même inventer de la magie, non Il n'y a pas héros dans son deck. Après il y a zéro red skull mais je crois que c'est mieux fiolk. Nul, mais nul on est ah, merde on n'est pas supérieur à knul Ah c'est bon à l'écart. Je pense j'ai compté que nul mais j'ai pas compté 23. Comment c'est possible ah, c'est parce qu'il a Ebonimo sur Vormir. Bah vous voyez, il était pas si mauvais. Je l'ai mal jugé. Parce qu'en vrai, son play, il est bon. C'est juste que moi, j'ai vu son play sans voir sa main. Et j'ai considéré que son play était vraiment pas bon. Mais en vrai, son play, il est hyper intelligent. Parce qu'il tue son Ebonymo. Et en fait, son Ebonymo se retourne dans la cnule, Et en fait, il a un spot aussi avec le Galactus. C'est-à-dire qu'il peut jouer sur Vormir avec Galactus. Sinon, il pouvait pas. Donc en fait son play il est très correct C'est juste qu'on l'a contré avec Aero Mais son play Limite j'aurais pu ne même pas faire Aero En me disant mais il, il doit pas jouer Galactus C'est trop bizarre son, son, son ce qu'il fait Par contre The Watcher là à droite J'ai pas trop compris Mais en même temps c'est pas mal parce qu'il détruit sa créa Et donc il laisse la place au mid Vous voyez Il laisse la place au mid De jouer Enfin à droite De pouvoir jouer quelque chose donc en fait il laisse des places pour Galactus. En fait il a super bien joué. Comme quoi hein, J'ai cru qu'il avait mal joué. Bon, il y a un snap agressif et on a pris des points, c'est cool. Mais en vrai il a bien joué, On hein, a à dire. Euh, alors là c'est un peu particulier. Kill, il faut le gagner. Si on gagne Kill, on a gagné. Donc je pense que je vais passer. Doc Joe. Bon, il peut jouer Docteur Doom, c'est pour ça. S'il laisse de la place, c'est peut-être qu'il y a un Doom. Il va sortir. Ah, ça c'est chiant pour nous. Goose, okay. On va faire Goose, 0. On va jouer sans Shuri ici. En fait, quand il y a Kill, souvent on va jouer sans Shuri. A part si on a une sortie avec zéro Titania Armor. Dans ce cas-là, on a gagné en deux en tours, on a gagné la ligne. Ou juste euh, sunspot armor euh, et derrière on peut jouer shuri mais là il fallait vraiment gagner kill sinon on joue sinon en fait on lui laisse kill et on a que on est obligé de gagner les deux lieux c'est hyper compliqué on va voir ce qu'il va nous proposer à gauche Armor, ok, donc c'est bon à gauche. Après, il faut faire gaffe s'il peut y avoir euh, Blue Marvel. Quoi que Maria Hill, pas bah, Blue Marvel. Par contre, il doit y avoir Dino dans son deck. Hazard, ah si, Hazard, Blue Marvel. Ok, on est à combien On est à 16. C'est bon, hein, s'il fait juste Blue Marvel, on est quand même devant à gauche. Euh Ouais, bon, on va juste faire un monstre ici. Alors là il y a un play qui est un peu tricky que je vais faire. Ok. Parce que ça il peut le décaler, on est d'accord. Hein. Il faut déplacer une carte sur cet emplacement. En fait de cet emplacement. Donc il va enlever un space stone et il va mettre un truc remarque qui a Lock Joe. Peut-être faut bourriner au mid, mais j'ai peur de prendre un chang -Chi. Dans ce cas-là, on mettrait Cosmo. En vrai, on peut hein. faire ça. Et ça. Sinon, il y avait un play qui était ça. Churi euh, et Lézard ici, j'ai 10 points à droite. C'est assez tricky. C'est un truc qui, je pense qu'il s'y attend pas. En même temps, je suis pas sûr qu'il s'attend au Cosmo. On part là-dessus. Je perds sur... Euh... Je perds sur le Thanos. Kang. Je gagne sur Kang parce qu'il est bloqué par Cosmo. Bah voilà rect. Victoire. Rect bah ouais parce que Kang c'est un effet révélé pour rejouer tout le tour. Je suis vraiment pas sûr que mon play était bon. Peut-être qu'il fa... parce que là en fait j'étais en train de me dire mais il vire Lock Joe il met, il met euh, Thanos et on se fait rect non. Je suis vraiment pas sûr que mon play était le, le meilleur. Voilà je m'en sors bien et Kang mais peut-être qu'il fallait plutôt faire après le play chourie machin je lui donnais l'info quoi. J'avoue que là c'était vachement risqué. J'ai pas pensé au. Bon, dernière game, j'ai pas pensé au Lock Joe. Au Lock Joe qui part et juste le, le Thanos qui est là et boum. La Skull qui dégage. Toujours un peu chiant. Mais. Bon, Baxter Building c'est un lieu qu'il faut gagner. Hein. Donc on va faire l'armor pour protéger. contre on aurait presque plus Cosmo en vrai. Ouais, bah rect. Bah je snap, vous voyez. Le Key il y a armor. C'est un snap ça, clairement. Ok. Euh, alors, c'est lui qui va jouer d'abord. Donc, c'est assez intéressant pour nous. Pourquoi Parce que là, il va souvent jouer un T2, un T3, genre un Deathlock à droite ou un Deathlock au mid. Enfin, il va souvent Deathlock à droite. Et nous, on va Polaris à gauche. Et vu qu'on n'a pas l'initiative, on ramène son. Et on bloque en fait la ligne qui est importante. Le Baxter Building, c'est un, un, une, une ligne. En fait, c'est important de bloquer. Une ligne en face. Quand l'adversaire il a 4 cartes sur une ligne. C'est horrible. Parce qu'il peut. Il y a plus de surprise. Il n'y a plus rien. Ce qui s'est passé la gamme d'avant. Et c'est pour ça que Kiln. C'est aussi bien de prendre Kiln rapidement. Alors les Limbes. c'est pas forcément un très bon lieu pour nous. C'est pas un mauvais lieu. Et c'est pas un excellent lieu. Après là je snap parce que j'ai chourri. Et... Et que. Avec les Limbes. Il y a quand même moyen d'arriver à. Deux énormes tons. Après il y a plein de decks que ça aide pas les limbes aussi. Hein. Enfin, la majorité des decks ça les aide pas. Hein. Après c'est tendance à dire que ça aide un, hein, nous ça nous aide pas spécialement, mais ça nous aide plus que l'adversaire. Pas enfin, souvent. Après s'il joue un deck magic, si joue un deck Mister Négatif forcément c'est génial pour lui mais tous les decks combo, vraiment. Besoin peut-être d'un tour de plus. Ok. Je pense que je vais Armor à gauche pour pour éviter un... un Killmonger. Alors il y a Goose mais il peut y avoir Killmonger. Goose ça peut être joué dans des serres à contrôle. Donc essayons de, de protéger nos, nos petits T1. Là perdre 8 sur Killmonger c'est horrible. Maximus. Goose, Maximus ça peut être un serre à contrôle. Pour le moment euh... ça ressemble. évite d'aller sur New York parce que New York on peut se déplacer dessus donc pareil quand on a polaris c'est cool on peut ramener des trucs chez lui jusqu'à New York peu aéro peut passer chez Hulk She Hulk Castmaster. j'aime bien passer je prends l'info très souvent de toute façon on n'a pas de crâne donc autant copier un 20 copier un 14 après aéro euh, chouris c'est très fort et je pense que là ça me paraît plus intéressant de faire Chialtas Master de mettre des monstres de toute façon j'ai Cosmo pour protéger l'autre créa je vais bloquer la ligne à gauche mais on s'en fout si on la bloque avec énormément de points ça nous va c'est bloqué avec peu de points qu'on ne veut pas il stat hein C'est vrai que maintenant il peut y avoir des snap bluffs avec Kang C'est à dire que l'adversaire il peut snapper même rien Juste parce qu'il peut nous faire passer Il snap, il kang Et nous on peut passer Alors, bah, En vrai c'est une bonne chose pour nous qui storm maintenant Le New York ça nous aura embêté, ça embête tous les joueurs euh, à Ghost Ghost ça veut dire qu'il joue après moi Vos cartes sont toujours Alors ça, Je crois que c'est un pool 5 hein, donc ça n'a pas de sens de l'acheter Parce qu'il va redescendre pool 4 et ensuite pool 3 Vos cartes sont toujours révélées en dernier bah honnêtement je crois que je fais Shielk j'ai pas besoin si Shielk à 20 aéro à gauche aéro à droite je pense qu'on a master autant faire D'abord, aéro à 14 à droite. Et ensuite, juste chiole que ça suffit. En fait, je sais ce qu'il va faire. Ah non, mais 14, on va prendre... Non, c'est à droite qu'il faut aller. Pourquoi Non, mais je peux pas aller à droite. Bon, tant pis. Il a pas forcément... Ah non. Ah... En fait, dans ma tête, il allait ah, il, il allait faire euh, Chang-Chi après moi. C'est si grave ce qu'il est en train de faire. Là. En vrai, si on fait Cosmo, on est strong. Hein. On a combien de points d'avance On a 7 points. On a 10 points d'avance et on lui enlève un lézard. C'est pas un deck avec des gros tons. Polaris à gauche, même dans l'absolu. Je crois qu'il faut aussi prendre des points à gauche. Bah, Polaris. Ouais, Polaris ça ramène un truc. En vrai, j'ai pas un milliard à gauche. Peut-être un lézard juste. Bah, autant faire un sunspot. Il est 4 points. Lui, il est souvent 5. Elle est tricky cette game. Elle est tricky. C'est un peu bizarre parce que j'aurais pu booster la Shiolk Mais j'avais... En fait ça... j'ai considéré que 10 au centre ça allait totalement suffire. Et que j'avais quand même envie de pas abandonner la ligne à droite. Et je pense que c'était un peu trop un abandon de faire la grosse Shiolk hulk 20. Et juste aéro à 7 à droite. Surtout qu'il y avait déjà Maximus et tout. Donc, euh, vous voyez, là, ça me permet finalement, malgré son aéro, d'être quand même... Bon, ça aurait changé parce qu'on aurait eu 20 sur Shield, euh, Donc, on aurait été encore mieux, mais... Ben, Écoutez, on va s'arrêter là. Vous c'est fort. Hein. C'est fort, c'est technique. J'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre le deck. Et vous voyez, le fait parfois d'attendre, de ne pas forcément jouer. C'est pas parce qu'on n'a pas Sunspot qu'on va forcément jouer T5. Vous voyez, parfois, on n'a pas Sunspot, mais juste passer nous donne l'information. Vous voyez, ce jeu, c'est pas 6 tours... 1 euh, mana puis 2 puis 3 puis 4 puis 5 puis 6 et à chaque fois il faut jouer euh, tous les manas sinon tu perds c'est pas un jeu de curve c'est un jeu d'analyse et parfois on va rien faire et juste faire 2 3 cartes dans la game ça peut suffire à gagner bah typiquement contre les serres à contrôle on peut juste faire Sandman Doombot euh, enfin Doctor Doom et parfois ça peut faire gagner donc vraiment c'est plus parfois passer vous permet d'analyser ce qu'il ce qu fait et en fonction de ce qu'il fait ça donne une indication sur ce qu'il a en main. Voilà, bref. Euh, merci à tous. Je vous embrasse fort. Et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me suivre sur Twitch. du euh, Mardi et jeudi, de 10h à 20h, sur twitch.tv. The Fish A très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.